Chers amis internautes, je vous salue bien et je vous exprime toute ma joie de vous retrouver sur le net. Cette joie dont il est question dans la fête de Noël que les chrétiens célèbrent chaque année. Alors on pourrait s'interroger, mais pourquoi les chrétiens fêtent-ils Noël chaque année Est-ce simplement le fait de, de fêter un anniversaire Ou est-ce que cet, euh, ce temps fort de la foi chrétienne euh, nous révèle aussi en profondeur ce qu'on pourrait appeler un mystère, c'est-à-dire euh, euh, une, euh, une fête qui manifeste clairement une spécificité de la religion chrétienne, et c'est peut-être cela la fête de Noël chez les chrétiens, c'est pas simplement l'anniversaire de Jésus, c'est pas simplement une fête de famille, c'est aussi une fête de famille où on échange des cadeaux, mais pour les chrétiens, euh, c'est d'abord Dieu qui s'est offert en cadeau en faisant irruption dans ce monde, Dieu s'est incarné, c'est-à-dire il a, il a pris un corps dans... Euh, en venant en ce monde, il a pris corps dans la chair humaine et il s'est révélé à l'humanité comme l'un des nôtres, c'est-à-dire il euh, atteste par là, comme le, la Bible le disait déjà dans le livre de la Genèse, euh, l'homme est créé à l'image et la ressemblance de Dieu, et la venue de Dieu en personne, dans la personne du Christ, ne fait que attester, j'allais dire, cette parole que la Genèse nous, nous a déjà euh, livrée lorsque euh, les auteurs du récit de la Genèse essayent de nous exprimer euh, l'identité de Dieu qui euh, a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, par amour mais aussi pour lui permettre de s'élever à son rang de divinité mais avec lui et non pas sans lui. Et donc la fête de Noël chaque année est célébrée par les chrétiens pour manifester clairement cette spécificité de la foi chrétienne que Dieu s'est fait homme, comme le disent les Pères de l'Église d'ailleurs, pour que l'homme puisse euh, atteindre ce rang de la divinité de Dieu pour partager avec lui cette gloire, cette victoire sur les forces de mal et de mort et on comprend aussi que Noël c'est surtout la venue de Dieu dans la personne du Christ pour libérer l'humanité des ténèbres, du péché, de la mort, etc. Mais ce qui est particulièrement intéressant d'approfondir dans la fête chrétienne de, de Noël, c'est de Regardez de très près les récits qui racontent la venue de Jésus dans ce monde et particulièrement à travers la figure des bergers, des mages, bien sûr le mari et Joseph, mais si on s'intéresse particulièrement aux bergers et aux mages, on pourrait dire la chose suivante, c'est que Dieu n'a pas utilisé qu'un seul canal pour se manifester, pour se révéler, pour montrer à l'humanité qu'il est celui qui s'est fait homme, enfant, pour grandir au milieu de nous, pour établir sa demeure. Alors, euh, Joseph et Marie, qui sont issus du judaïsme, eux, ils auront accès à la lumière de la parole de Dieu pour comprendre ce qui va leur arriver en quand l'ange Gabriel va annoncer à Marie qu'elle sera la mère du Sauveur, et à Joseph qu'il n'est pas crainte d'accueillir Marie comme son épouse, puisque, dit-il, l'enfant vient de l'Esprit-Saint. Donc pour Marie et Joseph, euh, issus du judaïsme, ils ont la lumière de la parole de Dieu qui les guide, en quelque sorte, c'est leur étoile à eux, pour euh, les guider dans leur vocation, dans leur mission d'accueillir le Sauveur, de, pour Marie de le mettre au monde, pour Joseph de, de le protéger et de lui donner un nom dans la lignée de David pour attester qu'il est vraiment dans la lignée de l'humanité et en même temps pour lui permettre de, de grandir humainement euh, sur cette terre. Et puis, la figure des bergers va nous rappeler que pour ceux qui ne seraient pas issus de la culture judaïsante ou juive, ils ont une autre lumière qui peut les amener à la crèche. Et ça va être la lumière d'une manifestation extraordinaire à travers les anges. C'est « anges » qui veut dire « messager. les anges vont se manifester aux bergers pour euh, leur montrer le chemin qui les guide vers la crèche. Donc le message de l'Évangile est très clair, c'est que, quand bien même nous serions ignorants des Écritures, des Saintes Écritures, euh, Dieu n'est pas limité dans sa façon de se révéler, de se montrer, de, de révéler son visage, son cœur de père. Et puis, avec la figure des mages euh, et cette fameuse étoile, on pourrait dire que c'est ce signe extérieur cette lumière extérieure à travers, euh, j'allais dire, les, la réalité de la création elle-même puisqu'une étoile c'est un astre et c'est à la fois quelque chose de tout à fait naturel qui est accessible pour l'observation euh, de l'homme mais en même temps un phénomène euh, céleste qui, de façon un petit peu extraordinaire, va guider les mages vers Bethléem, vers la crèche. Donc si on récapitule, on pourrait dire que les différents canaux que dieu va utiliser ou dont il a dont, dont il peut disposer pour se révéler à tous les êtres humains quelle que soit leur origine leurs conditions leurs possibilités ou leur impossibilité à, à, à lire à comprendre euh, même sans données culturelles je crois que le message est très clair euh, dieu n'est pas limité dans son champ d'investigation pour se révéler aux êtres humains. Et si euh, nous, chrétiens, nous fêtons Noël, c'est justement parce que c'est une grande spécificité à notre religion, c'est d'affirmer que Dieu n'est pas étranger à notre condition humaine. Il est tellement proche de l'humanité ben, qu'il a épousé, si on prend l'image, il a épousé notre humanité en Jésus-Christ pour qu'en Lui nous puissions épouser sa, sa vie divine, c'est-à-dire euh, l'éternité de son amour, de sa paix, de sa joie. Alors, Le temps de Noël, bien sûr, va se prolonger euh, au-delà des fêtes de, de Noël habituelles puisque, liturgiquement parlant, la fête de Noël va, se terminera à la fête du baptême du Seigneur et peut-être que hum, le fait de célébrer Noël jusqu'à ce moment-là nous renvoie aussi, en tant que baptisés, à cette réalité que par le baptême nous sommes plongés dans cette vie de Dieu qui a lui-même plongé dans notre humanité pour nous associer à, à toute son œuvre d'amour, son projet. Et dans ce sens, si on se souhaite mutuellement joyeux Noël les uns aux autres, c'est peut-être que nous puissions recevoir d'abord cette joie de Dieu. C'est vrai que la joie des êtres humains que nous sommes, parfois notre joie elle est éphémère, elle est, elle est limitée parce que c'est la joie d'un instant. On se fait plaisir avec des cadeaux, mais la vraie joie, c'est euh, cette tension permanente vers le bonheur euh, éternel qui nous attend. Et en ce sens, je souhaite à tous les internautes un très joyeux Noël dans le sens où cette fête puisse apporter à chacun une joie durable et sur laquelle il peut construire son avenir, son espérance.